Chers auditeurs et auditrices, les parutions de Okarjo et Oru Productions tendent à être assez longues. Oui, c'est Aoru. Oui, parce que là j'ai Oru qui vient de me regarder. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on coupera pas au montage, c'est que du direct. Donc, comme elles tendent à être un peu longues, nous avons décidé, enfin j'ai décidé, parce que Oru c'est pas le spécialiste des prises de décision. Donc, j'ai décidé de vous faire part des petits monos d'Okardjo qui traiteront de tout et de rien, mais la plupart du temps de la culture geek. Donc, le premier paraîtra probablement ce dimanche, et les monos paraîtront environ toutes les semaines jusqu'à la sortie du premier épisode de Stromstall. Après, ils seront probablement arrêtés, puis repris quand j'aurai le temps. Et refaits peut-être en meilleure qualité. Bah, sur ce, à bientôt